Bonjour à tous. Je voulais remercier d'abord les organisateurs de l'invitation pour cette table ronde. Je suis Odile Conta, je travaille donc à l'Institut des sciences humaines et sociales au CNRS, où je m'occupe d'édition scientifique et d'aide aux revues depuis 5 ou 6 ans maintenant. Et puis avant, j'ai travaillé dans un laboratoire où je m'occupais d'archives ouvertes. Donc du coup, je un peu des, des deux côtés. Euh, ce moment sur les revues euh, scientifiques en libre accès, on va l'organiser un petit peu différemment, c'est-à-dire que euh, moi je vais commencer par faire une petite présentation générale des enjeux et du contexte parce que euh, il me semblait que c'était important de recadrer euh, en partie les choses. Et puis ensuite, euh, Christine Kosmopoulos qui est à ma droite fera une présentation euh, autour de CyberGéo. Donc Christine, elle est ingénieure de recherche au CNRS, au laboratoire géographie CITÉ. Elle est spécialisée dans l'édition numérique et l'information scientifique pour les sciences humaines et sociales. Elle est donc ré Rédactrice en chef de la revue CyberGeo et co du projet Journal Base, qui est un site en accès ouvert d'interrogation des revues en sciences humaines et sociales et de comparaison de leurs référencements. Ses travaux de recherche portent sur l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication, euh, sur la question des enjeux des nouvelles technologies pour les SHS, l'accès ouvert, donc le libre accès et l'évaluation scientifique. François Sinaud qui est juste à côté, est ingénieur de recherche au CNRS et membre de l'Institut d'études et de recherche sur le monde arabe et musulman, l'IREMAM. Il est docteur en sciences politiques et spécialisé sur le monde arabe contemporain. Il a notamment travaillé sur les universités et les systèmes académiques en contexte autoritaire et plus récemment sur les effets en retour des révolutions arabes sur la production des sciences sociales. Et puis surtout aujourd'hui, il est là parce que depuis 2010, il est co-directeur de la revue des mondes musulmans et de la Méditerranée dont il va nous parler donc après. Et on gardera un, un temps important pour vos questions et les échanges euh, euh, en, fin de, en fin de présentation. Donc euh, moi, je voulais donc vous recadrer un un peu euh, le, le, le contexte général des revues euh, euh, en libre accès, euh, des revues scientifiques en, en libre accès. Alors si j'arrive à faire marcher cette chose, -là. ah voilà, ça y est, je sais. Euh, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais en fait, le libre accès, c'est euh, une histoire ancienne hein, qui remonte aux années 90 et puis surtout qui a pris euh, une importance euh, dans les années 2000 avec notamment l'initiative de Budapest pour le libre accès. Je vous ai remis une définition euh, du libre accès à la littérature scientifique, mise à disposition gratuite sur l'Internet public, c'est ce qu'on disait à l'époque, permettant à tout en chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer ou s'en servir à toute autre fin légale. Et donc pendant longtemps, comme on vous a dit ce matin, on a dit euh, qu'il y avait une voie gold et une voie c'est toujours le cas, il y a toujours les archives ouvertes et les revues en libre accès, mais je crois qu'aujourd'hui de plus en plus ces deux voies se fondent, se mélangent et un certain nombre d'initiatives comme les épi-revues, qui sont des revues par-dessus des archives ouvertes et bien d'autres choses font que tout ça est un peu, un peu tous ensemble vers le libre accès, peu importe la voie et, et peu importe si elles sont un peu mélangées, au contraire. Si on doit donner une, une définition d'une revue en libre accès, euh, euh, c'est une revue, j'allais dire, une revue normale, euh, qui répond aux exigences de qualité classiques des articles scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a une procédure d'évaluation, une sélection, euh, un comité de lecture, euh, la mise en place d'experts de, et de peer reviewing, c'est-à-dire quelque chose de parfaitement classique et normal dans une revue académique, mais qui a un financement qui permet une diffusion numérique sans restriction d'accès et d'utilisation. C'est ça une revue en libre accès. C'est assez simple. Il faut que le modèle économique permette cette diffusion numérique. Donc, c'est forcément une revue numérique euh, qui soit euh, donc absolument libre. Et puis, euh, je voulais remettre en place deux... Deux termes qui parfois sont un peu mélangés parce qu'on a euh, parfois trois traduits un peu vite, open access, en accès libre, ce qui est faux, hein, puisque normalement ça devrait être accès ouvert si on faisait une vraie, une vraie traduction. Et donc il y a quand même deux choses un tout petit peu différentes l'une de l'autre, c'est que l'accès ouvert... Eh bien, c'est l'accès qui est ouvert, c'est l'accès qui est libre. Donc, les textes sont accessibles, hein, ce que je vous ai mis, sans restriction. Et l'accès libre, hein, c'est non seulement l'accès qui est ouvert, mais aussi une certaine réutilisation des textes, une certaine possibilité de réutilisation des textes. Donc, les licences Creative Commons dont vous a, on vous a parlé euh, tout à l'heure. Euh, voilà, c'était pour recadrer un peu des, des, des mots de, de vocabulaire qui sont, euh, qui sont quand même importants. Alors pourquoi des revues en libre accès au départ euh, D'abord c'est une réaction de la communauté scientifique et des chercheurs, euh, réaction euh, assez forte en fonction d'un certain nombre de choses. Euh, la première chose c'est euh, une certaine lenteur du système d'évaluation des revues qui fait que les délais de publication étaient, étaient et sont parfois encore très longs. Euh, Ensuite, un refus assez fort de la part de la communauté scientifique de la concentration du monde de l'édition scientifique au niveau mondial. Je vous ai remis quelques chiffres pour vous donner une idée de ce que c'est, parce qu'on oublie parfois que Elsevier Springer, Blackley-Wiley Blackley et Thomson Reuters, en 2015, c'est un quart des 28 000 revues scientifiques existant dans le monde, c'est-à-dire un monopole très important. Et un monopole euh, financier aussi, quand vous voyez le tableau que j'ai mis sur votre droite, euh, c'est les taux de marge de ces entreprises. Donc c'est un taux de profit de 35% sur Springer et de 37% sur Elsevier. Et je vous ai mis exprès la comparaison avec des grandes entreprises dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont Apple, Apple, Google, etc., qui sont bien en dessous. Autrement dit, si vous voulez placer de l'argent, c'est là qu'il faut le mettre, hein, parce que c'est là que ça rapporte le plus. Donc on oublie un peu ça, cette force et cette puissance de ce marché scientifique mondial qui a provoqué cette réaction de la communauté et, et qui l'a provoqué aussi parce que le coût des abonnements euh, qui permet de générer ces bénéfices est extrêmement important et qu'entre 1986 et 2005, il a augmenté de plus de 300%. Aujourd'hui encore, les coûts d'abonnement à ces grands éditeurs, entre, ça dépend, mais entre, 3, entre 4, 5 et jusqu'à 7% d'augmentation par an du nombre d'abonnements. Et ceux d'entre vous qui travaillent dans les bibliothèques et dans les endroits où les, le, le poids des ressources électroniques et de l'achat des ressources électroniques est de plus en plus fort, savent bien que euh, voilà, c'est quelque chose de très très important. Je vous ai remis des chiffres aussi au niveau national. La licence Elsevier France, qui a été signée l'année dernière pour 5 ans, c'est 172 millions d'euros, 35 millions par an. C'est... Non négligeable. Hein. Et c'est aussi pour ça que les revues en libre accès sont nées, et il ne faut jamais oublier d'où elles viennent, c'est ce rejet aussi de ce système, en tout cas d'une partie du système de l'édition scientifique mondiale, qui fonctionne de cette façon-là. Et puis aussi parce que, et c'est sans doute le plus important, c'est une, ce système il fonctionne sur le système des abonnements, et donc c'est une barrière d'accès, une limite à, à la communication scientifique et à la dissémination de la science. Donc on est bien dans le principe de garantir un accès libre et gratuit aux résultats de la recherche et, et d'assurer une communication scientifique. C'est d'abord ça, une revue euh, scientifique en libre accès. Euh, j'ai mis une ou deux choses autour d'arguments très importants pour les revues en libre-accès, qui est la visibilité et la diffusion. On en a parlé pour les archives ouvertes tout à l'heure. Mais les revues euh, en libre-accès sont également très importantes pour ça. Il y a eu une étude euh, l'année dernière de l'Institut des politiques publiques sur euh, une comparaison très simple entre un article publié sous abonnement et un article publié en libre-accès. Eh bien, le déficit de visibilité qui est inhérent à la diffusion sous abonnement, ne sera jamais récupéré, même si l'article est ensuite libéré et mis en libre accès au bout d'un an ou deux. C'est-à-dire que le un an sous abonnement, il ne se rattrapera jamais. Les gens qui n'ont pas lu l'article, qui ne le liront jamais après, c'est terminé. Donc ça, c'est très important aussi. Il y, a, il y a une visibilité des revues en libre accès aussi euh, qui permet un, un, un référencement. Et euh, je, je vous ai mis, euh, je vous donnerai le, le PowerPoint après. Euh, il y a... Un site qui s'appelle Ranking Web of Repository qui classe en fait la visibilité des grandes plateformes. Et, euh, et vous verrez de, que, en, euh, je crois, 3 ou 4 position, il y a Revue.org qui a une réelle visibilité internationale et un référencement très important euh, à ce niveau-là. Et, euh, et enfin, Open Edition en entier, c'est-à-dire l'ensemble des plateformes de Revue.org en 2015, c'est 64 millions de visites pour vous donner une idée de, de l'importance de cette visibilité et d'une visibilité qui sort du monde académique, qui permet vraiment de découvrir des lecteurs inattendus, des gens auxquels on n'aurait pas pensé. Et ça, c'est aussi très important, notamment en SHS, me semble-t-il. Il y a ensuite un certain nombre d'études scientifiques qui montrent très bien que cette diffusion en libre accès, elle permet aussi une augmentation des citations, ce qui est non négligeable pour les chercheurs. Et je vous ai remis un extrait du guide de H2020, Horizon 2020, donc le programme européen, du guide sur le libre accès et des quatre choses que permettent le libre accès en règle générale, là aussi que ce soit une archive ouverte ou une revue en, euh, en, en libre accès, euh, ça permet donc de s'appuyer sur les résultats des précédentes recherches et améliorer la qualité, promouvoir les, col les collaborations et éviter la duplication des efforts, accélérer l'innovation et ça moi je pense que c'est quelque chose de très important, et puis impliquer les citoyens et la société. Et là aussi on sort du monde académique et c'est bien ça qui est, qui est important aussi pour nous aujourd'hui. Euh, je voulais vous faire un, un petit historique. Alors normalement, ça aurait, dé, ça aurait dû défiler avec des tas de revues pour vous montrer un peu euh, euh, l'historique des revues en open access. Les premières qui ont été créées, elles ont été créées dans les années 90-2000 ou par des chercheurs ou par des communautés de chercheurs. La première de ces revues, c'est Stephen Arnand qui l'a créée. Elle s'appelait Psychology. C'est, euh, elle était soutenue par euh, l'Association américaine de psychologie. Et, euh, et voilà, ça doit dater de la fin des années 90. Euh, la première revue euh, en accès libre euh, sur Internet. Et puis il y en a eu des tas, il y en a eu des tas très importantes, notamment euh, PLOS que j'aurais voulu vous montrer, qui est euh, aujourd'hui un des portails en biologie euh, le, le plus important. Euh, au niveau de la diffusion et puis après avoir été créé par des chercheurs et des communautés, dans le, à partir du début des années 2000, euh, ce sont des pays et des institutions qui ont pris en charge le développement des revues en libre accès, et notamment en Amérique du Sud, avec deux portails très importants qui sont Cielo d'une part et Redalic de l'autre. Cielo, c'est un portail de revues euh, scientifiques euh, en libre accès sur toute l'Amérique du Sud, qui rassemble plusieurs milliers de revues et qui est vraiment une des ressources principales, si vous voulez si vous voulez vous intéresser à ce monde sud-américain, et qui est entièrement en libre accès. Et puis il y a eu la création aussi dans les années 2000 de Revue.org en France, qui est aujourd'hui un des portails les plus importants de diffusion des revues en sciences humaines et sociales. Et puis plus récemment, à partir de 2005-2006, les grands éditeurs internationaux se sont rendus compte qu'il y avait là un filon une espèce de ruée vers l'or. On vous a dit que c'était le gold open access, hein, les, revues, euh, les revues en sciences humaines et sociales. Et du coup, les grands éditeurs s'y sont intéressés également. Et tous les grands éditeurs, hein, aujourd'hui, ont une partie open access. Euh, open access particulier, on va reparler, je vais vous faire un point sur euh, notamment les modèles économiques, parce qu'il me semble que c'est important qu'on qu mette les choses au point sur, sur ce point-là. Et euh, y compris... Euh, des éditeurs en SHS, c'est-à-dire que SAGE a aujourd'hui une, une grande revue en libre accès qui est une, ce qu'on appelle une méga revue, c'est-à-dire qui couvre à peu près toutes les disciplines de sciences humaines et sociales. La croissance de ces revues en libre accès entre 2000 et 2009, c'est quasiment plus 18% annuel. On est passé de 700 et quelques revues en 2000 à plus de 4700 en 2009. Et aujourd'hui, dans le DOAJ, qui est la capture d'écran que vous voyez ici, il y a environ presque 10 000 revues en, science, en, en libre accès avec comité de lecture. Donc la, la croissance des revues en libre accès a vraiment été aussi un phénomène très important des années 2000. Et, euh, et donc, euh, si vous vous intéressez à tout cela, vous pouvez euh, regarder sur le DOJ l'ensemble de, de ces revues. Ils sont euh, répertoriés. Ah, J'ai été un peu trop vite. Je voulais vous reparler donc euh, des modèles économiques, puisque, en fait, euh, les revues en libre accès ont énormément de modèles économiques différents. Aujourd'hui, on répertorie à peu près 16 modèles économiques différents pour une revue en, en, en libre accès. Euh, C'est... Euh, Quelque chose de très important. Et la question qui est posée, c'est qui prend en charge les frais de publication Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une revue en libre accès, n'est en aucun cas gratuite. L'accès peut être gratuit, mais elle n'est en aucun cas gratuite. Et ça me paraissait très important. Et je pense que les témoignages ensuite de Christine et de M. Sineau vont être importants là-dessus, sur le coût de, de scientifiques de la fabrication d'une revue, euh, le, le coût éditorial est aussi important, le coût de la diffusion existe également, les plateformes, eh bien ça se paye, ça se paye sur argent public souvent, mais ça se paye, et le numérique a un coût et le libre accès a un coût. Il faut le redire, c'est très important de, de, de reparler de ça. Dans les modèles économiques qui existent aujourd'hui, alors le modèle de base, vous le connaissez, c'est celui que j'ai mis en gras en bas, qui s'appelle le lecteur payeur, c'est-à-dire c'est le modèle sous-abonnement classique, c'est-à-dire que vois, la bibliothèque s'abonne à une revue numérique en ligne, avec ou entièrement payant, ou avec ce qu'on appelle une barrière mobile sous-abonnement, puis du libre accès. Les revues en libre accès total, on peut avoir, peuvent avoir donc plusieurs modèles économiques, et je vous en ai montré quatre, mais il y en a d'autres. Euh, celui qu'on appelle le modèle sponsor-payeur, c'est-à-dire un financement institutionnel direct. Hein, c'est-à-dire que c'est une institution ou une société savante qui prend en charge les coûts d'édition et de diffusion de la revue. Un modèle dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et dont je vais euh, aller un peu dans le détail juste après, qui est le modèle auteur-payeur, hein. c'est-à-dire qu'en fait l'auteur, ou plutôt l'institution de l'auteur, pour être absolument euh, exacte, paye pour publier un article. Hein. Donc euh, ce sont des frais de publication, on appelle ça les APC, les Article Processing Charges. Euh, C'est ce qui a été développé euh, notamment dans le monde anglo-saxon et notamment par les éditeurs privés dont je vous parlais tout à l'heure, qui se sont jetés donc sur cette partie-là euh, de ce modèle économique. Il y a un modèle qu'on appelle freemium, qu'on verra plus particulièrement avec Cybergeo, mais aussi avec l'autre revue, qui est un accès libre sur le texte en HTML, mais où les services sont payants. C'est le système qui a été mis en place par Open Edition. et Il y a même aujourd'hui des systèmes de crowdfunding, c'est-à-dire de financement participatif d'ouvrages en ligne pour entre guillemets les libérer. Je voulais revenir aussi sur un tout petit point de vocabulaire je suis un peu pénible, mais il y a des points de vocabulaire importants, c'est-à-dire que si on veut se parler, il faut qu'on parle de la même chose, euh, que la barrière mobile, on parle bien d'une revue, d'un éditeur, sous abonnement, pendant tant de temps, sur un portail. Et quand on parle d'embargo, on parle bien d'archives ouvertes, d'une durée contractuelle, de dépôt du chercheur, de sa version en archives ouvertes. Parfois, c'est quelque chose qui est harmonisé, parfois non. Alors la loi aujourd'hui a changé un certain nombre de choses, mais par exemple, la loi demande un an d'embargo pour les articles en sciences humaines et sociales, et un certain nombre de revues sont sous abonnement payant sur des portails sur deux ans, trois ans, voire plus. Voilà, donc c'est pour bien fixer le vocabulaire qui me paraît important après si on veut arriver à en discuter. Et puis je voulais vous faire un petit point avant de céder la parole à mes collègues sur le modèle auteur-payeur, hein, parce que je pense que c'est euh, le point de fixation aujourd'hui qui a entraîné énormément de malentendus et d'incompréhensions autour des revues euh, en libre accès. Dans la mesure où ce modèle auteur-payeur, il a été pris par les éditeurs et que du coup on l'a confondu avec l'ensemble des revues en libre accès. Parce que les éditeurs qui, font, qui mettent en place ce modèle auteur-payeur disent « on fait du gold open access ». Et donc, on a assimilé le mot gold open access au modèle auteur-payeur, ce qui est une hérésie, puisqu'au départ, dans la déclaration de Budapest et dans bien d'autres ensuite, le gold open access, ce sont les revues en libre accès, quel que soit leur modèle économique. Alors, c'est vrai que dans les sciences dures et dans le monde anglo-saxon, le modèle des APC le modèle auteur-payeur a pris le pouvoir, si j'ose dire. Et donc, il est devenu un peu dominant. Mais ce n'est pas le cas euh, en France et ce n'est pas le cas en SHS non plus. Et donc, ce modèle auteur-payeur, c'est vraiment euh, l'idée de faire payer les frais de publication à l'auteur, ou plutôt à l'institution. Donc, ça pose énormément de problèmes, euh, par exemple, sur les inégalités d'accès à la publication. C'est-à-dire que si on appartient à une institution qui n'a pas de quoi payer un article... Eh bien, ça veut dire quoi Qu'on ne publie pas si, euh, si, enfin, Il y a des tas de dérives et d'inégalités qui sont induites par ce modèle. Et donc, euh, ça, c'est très important de, de faire attention à ce modèle-là. Aujourd'hui, euh, les frais de publication, selon les, les revues et selon les éditeurs, ils peuvent aller de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers. On peut payer pour publier un article 3500 dollars, 4000 dollars. 5 000 dollars, selon les revues. Si ce modèle-là s'étend trop, euh, le coût pour publier va être énorme, d'autant que deux choses absolument euh, incroyables se passent aujourd'hui. C'est que les éditeurs privés mettent en place des revues sous modèle APC, qui sont ce qu'on appelle des revues hybrides. C'est-à-dire en fait qu'il y a une partie des articles qui sont sous abonnement classique, et une partie des articles qui sont sous paiement auteur-payeur. Autrement dit, ça veut dire qu'on paye deux fois la revue. On paye la revue par les abonnements, et puis on repaye certains articles pour qu'ils soient libérés à un libre accès. Ça veut dire que les coûts, encore une fois, de, de, de, de diffusion, etc., vont être très, très importants, et ils sont de plus en plus importants. En fait, c'est la façon qu'ont eu les éditeurs privés de, de retrouver un autre modèle économique. C'est-à-dire que ce qu'ils perdent sur les abonnements, ils le récupèrent, sur les APC. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très dangereux et euh, auquel il faut faire très attention. Et puis, il y a eu aussi, euh, autour de, de ce mouvement des APC, euh, la création de ce que j'appelle des pseudo-revues, en tout cas de revues prédatrices, qui sont en fait pas des vraies revues, qui ont un, un, un programme marketing très important, qui euh, arrive vers les chercheurs de façon euh, extrêmement agressive en leur disant euh, « vous me donnez 300 dollars et je vous publie votre article en ligne, euh, très vite, en quelques semaines » ou quelques jours même, parfois. Et ça, c'est un mouvement très important. Il y a aujourd'hui, il y a une étude de PLOS ONE qui dit qu'il y a aujourd'hui à peu près 400 000 articles euh, diffusés sur Internet de cette façon-là par des revues qui ne sont pas des revues et qui ne font pas de peer-reviewing et qui ne font pas de travail éditorial. Donc ça, c'est quelque chose où je voulais vraiment vous alerter. Il y a une liste noire des éditeurs euh, prédateurs qui est euh, mise à jour par Jeffrey Bell et qui est en ligne euh, où vous aurez accès si vous voulez voir. Faites attention si vous êtes contacté par des éditeurs de ce type. Euh, vraiment, vraiment, n'y allez pas. Faites attention à ça. Euh, c'est euh, un leurre absolu. Et c'est aussi des choses qui font que euh, entre guillemets la réputation du libre accès euh, et la, la réputation de non qualité du libre accès euh, augmente, ce qui est complètement faux parce que là on est vraiment dans de l'escroquerie pure et dure. Donc je voulais absolument vous alerter là-dessus. Et puis je vous ai parlé de tous ces modèles économiques et du modèle auteur-payeur, hein, mais sur les 10 000 revues aujourd'hui euh, référencées dans le DOAJ que je vous ai, vous ai montré, le répertoire des revues en libre accès, entre 65 et 70% ne facturent pas de frais de publication, mais sont publiés par des laboratoires, des centres de recherche et financés par des institutions. Et le cœur des revues en libre accès aujourd'hui, surtout en SHS, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment des revues de qualité diffusées en libre accès sur fonds publics. Et c'est ça dont nous allons parler avec les deux personnes qui m'accompagnent dans cette table ronde et à qui je vais passer la parole. D'abord à Christine Kosmopoulos. Euh, bonjour, Donc, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de la journée pour euh, m'avoir euh, proposé de participer à cette table ronde fort euh, intéressante. Donc, je me présente, je suis Christine Kosmopoulos, je suis rédactrice en chef de la revue Cybergeo, que je vais vous présenter euh, maintenant. Alors. Cybergeo a été créée en 1996 par Denise Pumain et dès l'origine, elle s'est démarquée des, des revues, des publications classiques en ne proposant pas de version papier. Donc c'est une revue qui est strictement numérique et ce choix avait été fait à l'époque précisément pour faciliter et accélérer la communication des résultats de la recherche dans la communauté. Alors, afin aussi d'accélérer, de, de, de, d'élargir, d'élargir le, euh, les débats sur, sur les idées, sur les résultats, sur, sur un certain nombre de, de questions euh, scientifiques, eh bien, l'option a été immédiate de l'accès ouvert, c'est-à-dire permettre à tout le monde d'avoir accès à ces publications. Elle, se, elle a été proposée euh, dès 1996, euh, dès 1996 pardon, dans une interface bilingue, anglais-français, et elle fonctionne avec plusieurs comités euh, internationaux, euh, un comité de rédaction, mais différents comités de lecture et un comité de, de correspondants euh, dans le monde entier. Alors, euh, je vais... Voilà, c'est là, je crois... Voilà. Alors, dès le début, moi, j'ai pris le train en route, je n'étais pas là au début, je suis arrivée un an, un an plus tard. Euh, dès le début, elle propose un fonctionnement original qui se démarque encore des, des publications classiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel à contribution, euh, il n'y a pas de numéro thématique, il n'y a pas de numéro mensuel, ni trimestriel, ni annuel. Les soumissions sont toutes spontanées. Alors, évidemment, au début, euh, euh, une partie des soumissions provenaient de, de, de colloques. Et puis progressivement, euh, on a eu tellement de soumissions spontanées euh, qu'on ne traite plus du tout euh, les publications qui pourraient être issues de communications de colloques. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près... Euh, on est de l'ordre de 100 à 120 soumissions spontanées par an. Euh, alors... L'article arrive, peut, peut arriver à n'importe quel moment. Hein, il est déposé sur une plateforme. Et ensuite, il est évalué euh, par deux comités euh, de pairs. Euh, et souvent, la plupart du temps, euh, les, les articles euh, demandent une révision... Une fois, deux fois, voire trois fois avant la publication. Mais on a aussi maintenant un taux assez fort de, de, refus, de refus par rapport aux soumissions, un taux qui est de l'ordre de 40%. Alors une fois que l'article est accepté, eh bien il est publié. Il est publié instantanément, quasiment dans les 48 heures. Et cet article, ces articles sont répartis dans sept rubriques thématiques. Euh, il faut savoir que CyberGeo est une revue européenne de géographie, qu'elle est donc centrée sur la géographie, mais qu'elle est très ouverte aussi aux autres disciplines. Et donc c'est pour ça que ce choix a été fait, de créer des rubriques thématiques dans lesquelles on peut apporter une contribution euh, à partir de différentes disciplines et pas seulement la géographie. Alors évidemment, chaque article est un numéro. C'est plus un numéro de revue, mais c'est un numéro d'article. Et donc il n'y a plus d'attente pour la publication. Et en général, les délais de publication sont assez rapides par rapport en tout cas au fonctionnement des revues traditionnelles. Alors sa politique éditoriale, comme je l'ai dit dès le début, elle est d'élargir, de faciliter donc le débat scientifique, mais avec une garantie hein, de l'évaluation par les pairs. Évidemment, elle fonctionne de ce côté-là de façon très classique. C'est est une revue qui est quand même, on va le voir, qui est ouverte euh, à, à toutes les innovations qui sont associées au développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et donc à côté des articles que je viens de vous décrire, qui sont soumis à la revue des pairs de façon très classique, nous avons depuis 1997 également une revue débat interactive qui permet de discuter sur des questions d'actualité. En 2005, nous avons inauguré une autre rubrique assez marginale qui comporte des textes complètement atypiques et au format varié, qui s'appelle e « itopique. Pour vous donner une idée, le premier texte qui a été publié est un récit de voyage à vélo sur la Via Egnatia avec les aquarelles de l'auteur. En 2014, nous nous sommes lancés dans une nouvelle, dans une nouvelle rubrique qui s'intitule Model Papers, qui vise à permettre aux auteurs de pouvoir rédiger un court article qui présente le modèle, donc, qu'ils développent en géographie et de permettre aussi euh, euh, de mettre en, en accès ouvert le code intégral de ce modèle, de façon à ce qu'il soit réutilisable et euh, réexpérimenté. Ré ré ré Donc on est vraiment complètement aussi dans l'esprit euh, scientifique de, de, de la reproductibilité. Et en... En 2017, eh bien, dans la même idée, nous allons lancer une rubrique de data papers où les auteurs aussi vont pouvoir décrire les, leurs travaux sur le jeu de données qu'ils ont développé et permettre aussi un accès intégral à cet ensemble de données. Nous allons aussi euh, élargir euh, le débat autour de la revue en euh, lançant euh, en, 2007, nous y, en 2017, pardon, nous y travaillons, un blog qui s'intitulera « Cybergeo discussion euh, ». Il s'agira euh, de, euh, de, de rétroagir, euh, sur, euh, par exemple, sur les, les publications, les articles de Cybergeo euh, d'une façon totalement ouverte. Euh, et puis euh, d'y associer aussi euh, des informations qui n'ont pas forcément été incluses dans dans la revue. Donc ce sera vraiment un lieu de débat ouvert euh, qui accompagnera euh, la, la publication euh, par les pairs de Cybergeo. Alors avant que je vous présente notre modèle économique, je, je reviens un petit peu, et Odile en a parlé de façon très très précise, je reviens un peu sur les enjeux de l'accès ouvert pour bien comprendre le, le choix que nous avons fait de Freemium. Alors je reviens sur une définition, justement la voie dorée. C'est un terme qui avait été lancé par Peter Saber en 2004 et qui concerne strictement donc les, les revenus en accès ouvert. Il y a eu une question tout à l'heure, une petite confusion entre l'accès vert et l'accès... Euh, la voie verte et la voie dorée, pardon. Donc la voie dorée concerne uniquement euh, les, les revues. Alors les revues et, euh, de la voie dorée, à l'origine, elles sont numériques, en ligne. Alors en ligne, ça peut surprendre, mais c'est parce que tout n'était pas en ligne encore à ce moment-là. Euh, elles sont sans coût pour l'auteur et le lecteur. Elles sont libres de la plupart de droits d'auteur, et donc évidemment dans le respect de la citation, ça c'est très important. Ça veut dire qu'elles sont transférables, citables, imprimables, etc. Et libres donc des restrictions de licence qu'on connaît. Donc l'objectif vraiment... Euh, moi, je, je, je m'inscris dans, dans ce mouvement-là. Euh, pour moi, l'objectif, il était aussi humaniste, c'est-à-dire de permettre de donner accès à des publications scientifiques à tout le monde, et bien sûr aux citoyens de, de nos pays, mais également à l'ensemble de la communauté. Et là, je pense en particulier aux pays en voie de développement euh, qui n'ont pas euh, les moyens de payer des, des abonnements extrêmement chers aux revues. Et donc, euh, nous... Le choix a été fait hein, que tout le monde ait accès à la science. Ça a été rappelé ce matin, la science est un bien commun euh, de l'humanité. Et donc c'est dans cet esprit-là que le libre accès a été initié de façon départ informelle par euh, différents scientifiques pour euh, s'organiser en en, en, dans les années 2000 autour de la voie dorée. Alors malheureusement... Malheureusement, cet objectif humaniste, et eh bien, on est en train de... On est dans un véritable bras de fer, on peut le dire. Hein. La voie dorée, en fait, aujourd'hui, c'est plus la voie dorée, donc il faut plus utiliser ce terme, en tout cas pour les véritables revues en accès livre, parce que la voie dorée c'est vraiment une voie dorée pour les éditeurs commerciaux, et Odile en a très bien parlé, c'est-à-dire que euh, on se, entre, euh, euh, dans les années 2000 quand euh, le, le libre accès s'est étendu pour les revues, eh bien, il y a eu vraiment un vent de panique du côté des éditeurs commerciaux qui se sont dit mais qu'est-ce qui va se passer si toutes les revues sont mises en libre accès, nous, nos, nos ressources euh, elles, elles vont disparaître et euh, ce sont des ressources très importantes comme on va le voir. Et donc euh, il a fallu euh, euh, inventer un modèle qui, qui soit aussi en libre accès pour les éditeurs euh, commerciaux et ils ont utilisé en premier effectivement ce modèle que tu as très bien décrit Odile de APC, Article Processing Charge c'est à dire que ce sont c'est essentiellement ce modèle là d'ailleurs qui, qui domine, c'est à dire que ce sont les auteurs qui payent pour euh, soumettre et euh, être publiés dans une revue d'éditeur euh, commercial et pour être en libre accès et le comble, effectivement, ce sont les revues hybrides, puisque ces éditeurs proposent des parties en libre accès si l'auteur a payé, mais des articles qui ne sont pas en libre accès. Et donc effectivement, nos institutions de recherche, nos universités, ici l'ILANCO, eh bien sont soumis à des abonnements extrêmement chers, avec des articles qui ont certainement été payés par des, déjà des chercheurs et des enseignants-chercheurs de votre établissement, et, et pour lesquels on va encore repayer à travers des abonnements. Alors c'est pas seulement deux fois qu'on paye, mais on paye le chercheur, il donne en plus les résultats de sa recherche à des éditeurs. On fait travailler les chercheurs gratuitement pour faire la revue des pairs. Et en plus, ils payent pour être publiés. Et en plus, on paye après pour l'abonnement. Donc c'est absolument scandaleux. Mais en même temps, le résultat, il est, il est évidemment fulgurant, hein, puisque je voudrais quand même montrer ces chiffres, parce que c'est assez incroyable. Comme me disait Odile, c'est le meilleur placement en bourse. Donc... Euh, 36% de bénéfices, de bénéfices sur le chiffre d'affaires pour les éditeurs qui se, disent, qui se disent suivre la voie dorée en 2015. C'est-à-dire, que ce sont vraiment des, des taux de bénéfices qu'on ne retrouve dans aucune autre entreprise. Et Il faut savoir qu'entre 2012 et 2015, ce sont des chiffres tout à fait officiels hein, qui se trouvent, qui sont publiés. Les, les, les profits de Reed Elsevier ont augmenté. Les profits ont augmenté de 400%. Et ces profils-là, ils ont vraiment augmenté en raison de l'open access, de l'accès ouvert, des revues en accès ouvert, ce que qu'eux appellent accès ouvert. Donc des revues pour lesquelles il faut payer pour avoir un accès. Alors je reviens maintenant sur le choix modeste de Cybergeo, mais bon, heureusement, vous allez le voir, on n'est pas seul, et c'est ça qui nous stimule. Alors le choix de Freemium, eh bien, dès 2012, quand Open Edition nous a proposé donc, ce modèle Freemium, euh, qui est un modèle alternatif équitable hein, dans, dans l'esprit original du libre accès, on va le voir. Eh bien nous sommes, nous sommes tout de suite euh, nous avons tout de suite accepté de, de participer à, à, à ce nouveau mouvement euh, de l'accès ouvert authentique. Alors la revue, c'est très important pour nous, elle reste intégralement en libre accès, donc, vous pouvez y aller, tout le monde veut la consulter, on peut imprimer, télécharger, enfin imprimer, télécharger, transmettre, etc. Il n'y a aucun, aucun problème. Il n'y a aucun, aucun frais d'accès pour un auteur qui soumet, donc qui doit être. Pour payé pour être publié, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais pour le lecteur. Il y a par contre un coût d'abonnement, mais qui reste absolument modique comparé euh, aux, aux abonnements des, des grands éditeurs euh, que nous connaissons. Euh, et donc, ce, ce, cet abonnement, eh bien, il s'accompagne d'un certain nombre de services pour les universités, euh, un plus en quelque sorte, qui, qui valorise l'abonnement. Et euh, cette valorisation de l'abonnement, elle a, elle a vraiment son importance. Et je veux insister sur ce terme-là de valeur. Parce que Cybergeo, qui existe depuis 1996 et qui est largement lu, n'était pas référencée sur les portails documentaires des universités et même des instituts de recherche, même comme le CNRS dont la revue dépend, parce qu'elle était en accès ouvert et pas du tout payante. Et donc depuis que nous faisons partie de Frenium et qu'il y a un abonnement pour les universités eh bien nous, sommes, nous sommes sur leur portail sur leur portail de documentaire donc ça a vraiment de la valeur même si on fait payer un euro ça a de la valeur ça a du sens et on apparaît on est visible sur nos, nos institutions. Alors les résultats, eh bien, ils sont très importants, on a pu constater qu'entre 2014 et 2015, donc on, on a dépassé le million de téléchargements, donc on fait partie de ce grand chiffre énorme que tu as cité tout à l'heure de 86 millions pour Open Edition. Nous, nous avons plus de 1200 publications, un lectorat, un lectorat pardon, international, nous pouvons le voir grâce aux statistiques qui, qui, sont, qui nous sont transmises. Et euh, nous avons assuré, d'une certaine façon, la pérennité de la revue, puisque nous touchons une, une, une, un pourcentage de cet abonnement à Freemium, euh, pourcentage pourcentage qui est partagé avec euh, Open Edition. Alors, il me semblait que j'avais, justement, j'ai euh, l'impression qu'il y a une... Non, c'est peut-être plus loin. Une diapo qui me... Oui, je vais voir après, euh, qui manque, mais bon. Alors, euh, je voulais aussi insister sur le fait que euh, l'accès ouvert est une euh, est aussi une force d'innovation. Hein, nous avons, à l'occasion de 20 ans de CyberGéo, euh, nous avons présenté une application qui a été développée par quatre jeunes chercheurs, qui s'appelle CyberGeo Networks, et qui est une application d'analyse statistique et sémantique des corpus et des réseaux de CyberGeo. Alors les corpus de tout ce qui est publié, mais également les réseaux à travers les tweets, à travers les citations de Google Scholar. Qui cite CyberGeo Quelle revue Sur quelle thématique Quel pays donc un, un nombre d'informations très intéressantes qui ne sont pas que des informations quantitatives, hein, comme on veut nous imposer par exemple le facteur d'impact, mais euh, au-delà des informations qualitatives sur le contenu, l'intérêt, euh, les thématiques émergentes, etc. Donc on voit que quand on, on, on s'organise nous-mêmes, on est capable de faire de très belles choses et même des choses encore meilleures que, que, que certains éditeurs. Alors, pourquoi publier dans des revues en open access Alors, je, je voudrais quand même, puisqu'on m'a dit que j'étais là aussi pour pour défendre hein, la publication dans les revues en open access, donc je j'insiste là-dessus, et eh bien parce que ça libère la, diffu la diffusion scientifique. Donc on, ça supprime des barrières juridiques, financières, on l'a vu, techniques. Technique, on y reviendra peut-être parce qu'on n'en a pas parlé là, ça a été présenté tout à l'heure sur la question de l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on on échange très facilement euh, les, les métadonnées des documents. Donc la communauté de l'accès ouvert est très impliquée là-dedans. Et nous sommes, nous, euh, quand, euh, sur le portail de revues.org, évidemment, euh, moissonnables avec ces, ces protocoles interopérables. Ça réduit fortement le coût de production et de diffusion, évidemment. Ça, Je crois que ça ressort. Je ne ferai pas le détail, mais il y a des publications très intéressantes et je crois qu'il y en a une que, que, que a publié récemment aussi Odile. Au en fait, ça accélère la diffusion des résultats. Euh, on a vu tout à l'heure ta citation que les résultats, euh, les articles en libre accès, euh, sont, euh, qui ne sont pas en libre accès, pardon, ne sont pas lus au bout d'un an. S'ils sont mis au bout d'un an en libre accès, c'est des études qui ont été faites donc sur les revues en SHS, sont, euh, ont une probabilité beaucoup moins forte d'être lus que les articles qui sont instantanément en libre accès. Donc ça ouvre l'accès aux résultats de la recherche à tous, on l'a vu, la visibilité des publications et... De fait, ça accroît l'impact et le nombre de citations. Ça, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il y a des travaux et des publications là-dessus. Ça stimule l'innovation, parce que nous avons besoin de toujours nous dire qu'il faut anticiper, qu'il faut aller plus loin, que la recherche et la, pub... la communication scientifique, ce ne sont pas que des articles dans des revues à comité de lecture, ce ne sont pas non plus que des chapitres d'ouvrage, c'est beaucoup d'autres choses, c'est tout le travail du chercheur au quotidien, d'où cette idée de mettre en ligne les données et, euh, et, et les modèles qui sont développés. Et puis enfin, ça conserve une mémoire ouverte scientifique pour tous on pourra tous travailler sur ces archives-là euh, qui sont en accès ouvert. Et un dernier point, je vous recommande, et je pense que ça va être une des questions dans le débat, de bien faire attention quand vous soumettez euh, justement votre article à une revue en libre accès. Regardez bien à qui vous avez affaire. Regardez, consultez le DOAJ que Odile euh, euh, a présenté. Journal Base aussi qui recense... Euh, toutes les revues SHS qui sont euh, référencées dans les bases de données, malgré tout de référence, même si on ne souhaite pas se soumettre toujours euh, enfin, à ces, aux outils euh, bibliométriques. En aucun cas, c'est une base d'outils bibliométriques. Votre portail universitaire, je pense que là, c'est une très bonne source, voir si la revue dans laquelle vous allez soumettre votre article est sur votre portail. Et le site de Jeffrey Bill, que vous allez, certainement, vous allez certainement avoir ça dans votre atelier cet après-midi, qui euh, recense les... Les, les éditeurs prédateurs. Vérifiez donc s'il y a des APC à, pu, à payer. Hein, euh, et à ce moment-là, posez-vous des questions. Hein, je crois que c'est tout le débat de cette table ronde. Informez-vous aussi sur la, la revue, l'antériorité, sa diffusion, les membres de son comité euh, scientifique. Ça aussi, ça vous permettra de clarifier, euh, de clarifier euh, le, la, votre point de vue sur la qualité de la revue. Savoir quel type de licence ils utilisent, donc on a parlé des Creative Commons, c'est ça, effectivement, c'est une licence ouverte, donc euh, fortement recommandée, et euh, voir si les dépôts en archives ouvertes sont euh, acceptés. Donc je crois que ça c'est important. Nous, nous acceptons évidemment les dépôts en archives ouvertes et euh, la, version, la version que l'auteur souhaite. Hein. Et puis, euh, il, il indique le lien, évidemment, vers la publication, mais la, la version que l'auteur souhaite, c'est... Alors, je constate que je suis arrivée à ma dernière diapositive, donc je vais quand même... Je pense que j'en ai perdu une en route. Euh, je voulais d'abord... Euh, euh, enfin, je voulais euh, vous dire que nous n'étions pas seuls, que nous avons des partenaires. Et euh, le... Donc notre premier partenaire, je dirais, a été mon laboratoire en 1996 qui a hébergé et développé la revue pendant une dizaine d'années. Euh, mais depuis 2007, nous sommes donc sur le portail de revue.org et nous travaillons avec eux en étroit partenariat depuis cette époque-là. Et donc heureusement que, que nous travaillons ensemble et ils sont effectivement devenus aujourd'hui acteur, des acteurs incontournables de l'accès ouvert dans la publication en sciences humaines et sociales, et je pense pas seulement en France d'ailleurs. Euh, par ailleurs, nous travaillons aussi avec euh, le Public Knowledge Library au Canada. C'est euh, là que nous, euh, nous avons notre application de gestion du workflow euh, qu'ils ont développé en, en open source et que nous utilisons. Et euh, ils nous hébergent depuis, euh, depuis 2012. Voilà. Merci, euh, bonjour. Euh, merci beaucoup, je le redis, aux organisateurs de cette, de cette journée, euh, de, de cette invitation et de ces débats. Je pense effectivement que c'est important de trouver des, des moments pour, pour échanger sur ces questions parce qu'on voit à quel point euh, beaucoup de choses restent euh, pas forcément claires, y compris pour les gens qui, qui tous les jours s'occupent de revues et, et d'éditions et scientifiques. Alors moi, le, le, le témoignage, l'expérience que je vais présenter est, est dans un sens assez différent de celle de la revue Cybergeo puisque la revue dont je m'occupe, donc la, la revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, euh, c'est une revue qui est, qui est sur un double modèle, puisqu'elle elle est publiée à la fois sur un support papier, et ça depuis très longtemps, une, on peut dire que c'est un, une, une vieille dame par rapport à, à, à Cybergeo, puisque c'est une revue qui a commencé à apparaître dans les années 60, et qui est en plus l'héritière d'une revue qui elle-même était euh, déjà produite par l'université d'Alger euh, avant, euh, avant les indépendances, donc c'est une publication de, de longue date, euh, et, et, et donc, il est aujourd'hui également euh, une revue euh, publiée en version électronique. Euh, alors, peut-être ce, ce qui est intéressant, justement, c'est de retracer un peu euh, rapidement l'histoire de, euh, de ces interactions entre le, entre le support papier et, euh, et, euh, et l'électronique. Euh, aujourd'hui, c'est une revue qui est, qui est une revue semestrielle, donc qui produit deux, deux volumes par an, qui, euh, là aussi, euh, à la différence de Cybergeo, euh, continue à avoir des numéros thématiques donc chaque numéro est quand même constitué majoritairement d'un dossier, d'un dossier thématique, avec à côté de ça des articles qu'on peut appeler varia ou qu'on appelle études libres, et également des recensions, pas mal de recensions d'ouvrages, et également des ressources électroniques en lien avec la thématique traitée dans le numéro. Alors pour revenir rapidement sur, sur l'histoire de, de, cette, de, de cette interaction entre le support papier et, et l'électronique, finalement elle remonte quand même à, à, assez loin puisque c'est dès la fin des années 90 que ça, que ça a commencé à se faire. On a, on a eu la chance d'avoir à Aix-en-Provence, où est basée la revue, quelqu'un qui était un, un documentaliste arabisant et euh, qui faisait partie de, cette, de, ces, de ces personnes qui avaient, euh, je crois, assez vite compris euh, tout, tout l'intérêt euh, de, de l'outil de euh, web pour ce qui était des revues scientifiques. C'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Christophe Pessard, euh, qui est devenu d'ailleurs par la suite un, un pilier euh, d'Open Edition, du Cléo euh, et d'Open Edition, et qui, était, euh, donc, qui, a, qui a été le premier webmaster en quelque sorte de la revue. Alors à l'époque, c'était euh, euh, mettre en ligne des sommaires, c'était c'était ça, c'était rendre c'était rendre accessible au public les sommaires de, de, du plus du plus grand nombre possible de numéros. Puis par la suite, il y a eu euh, les premières recensions, les premières recensions d'ouvrages qui ont été qui ont été mises en ligne. Et puis bon, les choses se sont se sont faites euh, très tôt aussi, dès, 90, dès 1999, la, la revue a été hébergée. Euh, par revue.org, je crois que ça a été la, la quatrième revue euh, euh, hébergée par revue.org, qui à l'époque, évidemment, n'avait rien à voir euh, avec la plateforme d'aujourd'hui, puisque c'était encore qu'une qu initiative tout à fait euh, euh, personnelle, et, et, et à l'époque un petit peu marginale par rapport au, au paysage euh, de l'édition électronique. Bon, On sait, on sait que, que, euh, que l'expérience a, a pleinement réussi depuis. Euh, alors ça ça, a été une, ça, ça a été une première phase. Euh, la deuxième, je dirais, le deuxième temps important pour, euh, pour une revue qui avait un long passé euh, de publication papier, ça a été euh, la rétronumérisation de l'ensemble des archives de la revue. C'est-à-dire qu'à euh, euh, un moment donné, l'équipe de Percé, donc, euh, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, nous a proposé de mettre en ligne euh, les archives de la revue. Euh, C'était en 2007-2008. Et donc ça a été euh, euh, ça a été quelque chose d'assez important puisque c'était 40 ans quand même à l'époque de, de, de publication. Euh, donc euh, on a voilà la chose s'est faite de façon d'ailleurs finalement assez euh, assez simple. On a on a fourni une collection complète de, de revues à à percer et euh, voilà donc leur le, leur métier à eux étant la la, la mise en ligne, la, la, la numérisation et la mise en ligne de euh, toutes, ces, toutes ces archives. Le gros travail qui nous est quand même revenu à nous, à l'époque, a été de retrouver les 900 auteurs passés euh, ayant publié dans la revue pour leur demander l'autorisation euh, de, bien, de bien vouloir être publiés euh, en version électronique. Alors bon, évidemment, on ne les a pas tous retrouvés, ni, euh, ni leurs descendants, mais disons qu'au bout d'un certain pourcentage d'acceptation on a considéré que, euh, enfin en tout cas percé, considéré qu'on pouvait mettre en ligne euh, sans problème les archives et que si jamais il y avait des demandes de, de retrait, on verrait à ce moment-là, il n'y en a pas eu. Donc ça, ça a été le, le, le deuxième grand temps, je dirais, de, de l'arrivée la, de, de la revue, de la, de la visibilité de la revue sur, sur le web et puis... Euh, le, le, le troisième le troisième moment et c'est là où la convergence commence un petit peu à, à se faire avec euh, avec l'expérience de Cybergeo c'est en 2012 euh, lorsque euh, Open Edition euh, euh, nous a proposé également de, de passer à ce modèle du, du freemium c'est-à-dire euh, alors jusque là la revue était euh, était hébergée euh, bien sûr par revue.org mais l'éditeur euh, papier avait instamment, nous avait instamment demandé, ça faisait partie du contrat qu'on avait avec eux, de maintenir une barrière mobile de trois ans. Donc on avait ce système où pendant trois ans la revue était vendue sur papier et n'était pas encore disponible sur, sur internet. Et euh, l'éditeur donc nous imposait cette, cette barrière mobile. En 2012, euh, Open Edition nous a proposé de sur le système du freemium. Alors ça a correspondu à, pour nous à un moment donné où, où, on a, où il y a eu un changement dans l'éditeur, l'éditeur papier qui, est les, qui sont les presses universitaires de Provence, euh, et qui à ce moment-là a accepté, euh, il y avait eu un changement de direction, enfin, il, y a eu, il y a eu quelques évolutions à l'intérieur de, de chez l'éditeur euh, papier. Et euh, la nouvelle équipe a accepté de passer euh, à ce système de euh, euh, au modèle freemium. Alors pour nous, c'était euh, non seulement il n'y a pas eu euh, de résistance dans, au sein de la revue, mais c'était tout à fait bienvenu pour plusieurs raisons. Euh, D'abord pour des raisons euh, que, que vous rappeliez tout à l'heure, toutes les deux, euh, c'est-à-dire euh, ben, l'importance quand même de, de diffuser euh, le plus rapidement possible et le plus globalement possible euh, la production des savoirs, étant entendu que euh, ces savoirs sont, euh, dans notre cas, payés par de l'argent public et que euh, ça nous paraissait la moindre des choses euh, que de les restituer de la façon euh, la plus... Euh, la plus euh, euh, la plus large possible. Euh, on trouvait également euh, que cette pratique qui consistait à, à faire payer plusieurs fois euh, des, des, des savoirs produits avec de, de l'argent public par des chercheurs qui eux-mêmes sont payés sur de l'argent public et qui doivent à un moment donné éventuellement euh, repayer pour avoir accès aux textes de leurs collègues était quand même quelque chose d'un petit peu dérangeant. Euh, une autre raison aussi était pour une, pour une revue comme La nôtre qui, euh, qui travaille quand même sur une ère culturelle, euh, dans le, dans, à savoir le monde arabe et musulman, dans laquelle euh, dans, on ne trouve pas forcément dans, dans les universités de ces pays-là euh, des collections entières de la revue, euh, les, les, euh, les, euh, la, les accès Internet ne sont pas forcément, euh, euh, enfin, sont ce qu'ils sont, mais en tout cas, ils sont plus faciles que, que l'accès à une revue papier. Euh, et donc, ça nous paraissait important aussi que nos collègues avec qui nous travaillons, avec qui nous, euh, dont nous publions les textes et qui, qui nous lisent et qu'on lit, euh, aient accès également, euh, euh, non seulement aux archives, à tout ce que la revue a produit, mais également à ce qui se fait en temps réel, si je puis dire, à ce qui se publie au fil de l'eau. Un autre petit élément déclencheur aussi qui nous a, qui nous a, qui nous a quand même fait réfléchir, c'était en 2011, donc c'était, si vous en souvenez, juste au moment des printemps arabes, on avait voulu faire un petit, un petit dossier en, en page d'accueil de la revue, en mettant un petit peu en perspective, non seulement des textes anciens, qui pouvaient donner à réfléchir sur ce qui se passait dans, dans, ces, dans les pays du monde arabe, mais également des textes plus récents, qui venaient, qui venaient d'être publiés assez récemment. Donc on avait un texte sur, euh, assez récent sur la Tunisie de Ben Ali, on avait un texte sur, sur les, prisons, les prisons syriennes, on avait un texte sur le Yémen. Et puis quand on a voulu constituer ce petit dossier et le mettre en page d'accueil pour... Voilà, pour donner, avoir un petit peu, euh, donner des éléments d'explication, de, de, l'éditeur euh, nous avait dit, ah non, non, euh, les, les, les textes qui ont plus de trois ans d'accord, mais ceux qui sont euh, dans la barrière mobile, euh, il est hors de question que vous les mettiez. Euh, euh. Donc vous voyez, c'était quand même un petit peu. ça, ça, nous, ça, ça, nous, quand même, ça nous posait quand même question. C'était, je précise que euh, à ce moment-là, les, les presses universitaires de Provence étaient. Dans une, sous une administration provisoire. Donc ce n'était pas une vraie direction, on avait eu affaire à, à, à, à une décision d'ordre administratif, mais ça nous était quand même resté un petit peu en travers la gorge. Donc on, on était très content de, de passer à ce, à ce modèle freemium, qui signifie donc que, comme cela a été dit, que la revue, la revue en version électronique est publiée à au même moment que sort le volume papier. Et là donc, effectivement, on passe, on passe à, un, à un, modèle, un modèle économique différent. Alors, une des premières conséquences qu'on a, qu a pu voir de ça, de ce, de, ce, de ce changement, ça a été évidemment la, la, la diffusion, la, la visibilité beaucoup plus grande de la revue. On, avait, bon, on, a, on a pu mesurer ça en termes de, de fréquentation du site, euh, on avait en 2011, euh, je cite de mémoire, quelque chose comme euh, euh, autour de... Alors je parle en visiteurs uniques par mois, c'était de l'ordre de 6 000 visiteurs uniques par mois. Euh, donc ça, c'était en 2011. En 2012, ça avait quasiment doublé. On était à 12 000 euh, visiteurs par mois et j'ai regardé les chiffres de 2015. C'est de l'ordre du triplement. Donc vous voyez, c'est... Il y a vraiment une, on peut dire, oui, une, une explosion de la fréquentation du site à partir du moment où euh, les, les, les, les numéros arrivent euh, de façon très rapide, sont publiés de façon très rapide. Parmi ces, ces, ces, les gens qui consultent euh, le site de la revue, évidemment, il y a, il y a aussi des gens qui téléchargent euh, des, les articles qui les intéressent. Et c'est là où euh, donc le, le, le modèle euh, d'Open Edition euh, permet euh, de générer des, re, des revenus qui reviennent euh, vers la revue, en, qui reviennent en partie vers la revue. Euh, donc, euh, C'est-à-dire que par le biais des institutions abonnées à, ce, à ces bouquets de revues, euh, les, les téléchargements... Euh, génère ces revenus. Et donc là, pour la première fois, euh, c'était aussi l'occasion pour, pour la revue d'avoir un, un revenu modeste, mais qui, contribu qui pouvait contribuer euh, quand même à la bonne au bon fonctionnement euh, de, de, de l'équipe éditoriale, euh, sachant que c'est toujours quelque chose de très fragile euh, que euh, le fonctionnement euh, d'une revue. Euh, alors... Finalement, le, ce modèle économique aujourd'hui, il, il est quoi Alors, la, la, la revue euh, euh, vit grâce à, euh, bien sûr, le laboratoire qui l'héberge, en l'occurrence l'IREMAM à Aix-en-Provence, euh, dont elle est indépendante scientifiquement, mais il n'empêche que euh, c'est une contribution très importante, notamment, euh, je dirais, la, la plus importante de toutes, qui est le fait que nous avons un poste de euh, secrétariat de rédaction. Ça, c'est... Euh, je dirais, la condition sine qua non euh, d'existence d'une revue. Euh, on a, on a d'ailleurs fort heureusement obtenu qu'il soit renouvelé, puisque le, la, la, la, la personne qui occupait, de ce, de ce, qui occupait ce poste précédemment est partie à la retraite. On a eu une grande incertitude, et fort heureusement, euh, le, le, le poste a été renouvelé. Sinon, c'était vraiment... Euh, il y avait quand même une question de vie ou de mort pour, pour la continuation de, du fonctionnement de la revue. Donc l'hébergement d'un laboratoire, nous avons le, le, le soutien du CNRS à travers le, le soutien aux revues, qui est une, une subvention annuelle et qui là permet, je dirais, le fonctionnement courant de, de l'équipe éditoriale, c'est-à-dire les, les, principalement les réunions de l'équipe de rédaction, les réunions du comité scientifique, de la traduction également. Et puis, euh, côté, euh, côté version papier, eh euh, l'éditeur papier continue à vendre par abonnement ou au numéro euh, la, la revue. Alors, pour l'instant, euh, eh euh, on, on, on a fait le calcul que l'éditeur était, était dans, un, dans un équilibre financier satisfaisant à partir du moment où il diffusait 150-160 numéros de la revue là ça en est autour de 250 donc de ce côté-là, tant que ça dure, l'éditeur papier est plutôt très content. C'est pas, c'est pas si, comment dire, c'est pas si fréquent peut-être d'avoir quelques revenus, de gagner un petit peu d'argent avec une revue, une revue académique. Et donc, jusqu'ici, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que le, les abonnements électroniques n'ont pas fait chuter les abonnements papier ces deux systèmes qui, pour l'instant, sont complémentaires l'un de l'autre, et du coup, d'une certaine façon, je dirais qu'on y gagne euh, sur tous les tableaux. L'éditeur euh, continue à diffuser euh, la revue au format papier, et nous, en tant qu'équipe qu euh, rédactionnelle, nous sommes en quelque sorte notre propre éditeur électronique, et euh, avec bien sûr le, le, le Cléo... Euh, euh, comme, comme hébergeur, et, et avec Revue.org qui nous soutient, et donc avec ce, cette, euh, cet apport tout à fait nouveau de, de revenus pour la revue. Voilà, je ne sais pas si... Euh merci beaucoup. Non, il y a déjà pas, pas mal de choses. Je, merci à tous les deux de, de cette présentation de deux revues qui fonctionnent différemment, mais qui du coup apportent des informations euh, euh, complémentaires sur, euh, sur ces revues euh, en libre accès. Euh, on va peut-être prendre quelques questions de la salle pour savoir si ça a suscité des réactions, des questions, des interrogations. Puis moi, j'en aurai peut-être une ou deux après. Mais d'abord la salle, parce qu'on a beaucoup parlé. Alors on va d'abord laisser la parole aux gens qui sont là. Le micro arrive. Oui, merci beaucoup pour ces présentations qui sont très stimulantes. Euh, je suis Dona Donabédian, je suis directrice de la rédaction de la revue Fait de Langue. Euh, donc. Euh, on n'a pas fait le saut, euh, et, mais il y a une question qui n'est pas, qui a été légèrement soulevée dans la table ronde précédente, mais pas du tout ici. Je voudrais savoir qu'en est-il du référencement, c'est-à-dire des classements. Alors évidemment, c'est une logique dont on aimerait bien pouvoir s'affranchir, mais euh, qui, qui, pour le moment, pèse assez lourd sur le, le, le monde académique. Euh, donc le classement par les RIS, par d'autres, euh, par d'autres euh, systèmes internationaux. Nationaux, euh, les revues qui sont totalement en ligne, euh, euh, quel est le nombre d'entre elles qui, qui est classé et comment Est-ce qu'on est qu peut faire progresser les choses dans ce sens-là euh, Alors j'ai cité tout à l'heure euh, Journal Base, c'est un site, euh, un accès ouvert, euh, qui recense toutes les revues en SHS. Euh, qui sont recensés dans les différentes sources euh, connues, euh, le WOS, euh, Scopus, ERI, et les listes, les anciennes listes de l'AERS qui sont pour l'instant toujours valables, et aussi euh, par le CNRS. Donc euh, vous pouvez déjà consulter... Euh, ce site pour voir euh, quelle revue, euh, si une revue est en libre accès ou pas. Parce que l'accès la, ouvert est indiqué sur ce, sur ce site et vous verrez où la revue est référencée. Et normalement, elle est toujours référencée quelque part dès lors qu'elle est sur ce site. Maintenant, pour faire évoluer les choses, euh, <rire> je crois qu'on on est, tous, euh, on est ah, tous dans la lutte. <rire> Donc, euh, je, je pense quand même qu'il y a eu de, de, de nettes améliorations. C'est-à-dire que dans les listes à ERS, il y a énormément de revues qui sont en libre accès Clairement. Alors, ça dépend des disciplines. Parce qu'en SHS, euh, les, les pratiques selon les disciplines sont différentes. Mais il y en a quand même. Après, ça dépend quel type de référencement... Euh, euh, de, quel dont on parle, euh, s'il si, euh, faut parler euh, des choses qui fâchent, c'est-à-dire de facteurs d'impact, hein, il y a énormément de revues en libre accès qui ont un facteur d'impact, et donc euh, voilà, qui elles aussi euh, se, se sont, euh, j'allais dire, labellisées entre guillemets par, euh, par cette chose qu'on peut, euh, qu peut aussi très largement critiquer. Hein, et, euh, bon. mais, euh, mais je pense que dans les, les pratiques des comités d'évaluation, etc., là, il y a du travail. Et, et, et c'est toute la contradiction euh, on a peu, dont on a un peu parlé ce matin, qui est la contradiction des chercheurs, alors je vais, qui est parfois un peu schizophrène. Parce que euh, à la fois, euh, il publie dans des revues en libre accès, mais quand il est évaluateur, il ne les prend pas en compte qu'il euh, refuse qu'on parle de toute citation de facteurs d'impact, mais la première chose qu'il fait quand il doit évaluer un collègue, c'est de le mettre dans Google Scholar pour voir... Vous euh, les... enfin, voyez, il y a une espèce de, de, de problème en, entre euh, la réalité des pratiques et les pratiques d'évaluation, dans euh, que ce soit le comité national ou à la, enfin, au comité universitaire, etc. Je pense que ça, c'est entre les mains des chercheurs, j'ai envie de dire, et que c'est à eux aussi de faire ce travail-là. Il y a eu un colloque il y a très peu de temps à Toulouse sur libre accès et évaluation, où j'ai eu le plaisir de, de, de participer, etc., où les débats tournaient autour de ça. Alors, il y a une double contradiction. Il y a le libre accès, il est très visible, très diffusé. Est-ce qu'il a besoin de ce référencement-là Et il y a des militants du libre accès qui disent clairement que non, qu'il faut se poser en, en contre cette institutionnalisation des listes de classement, etc., qui ne sont pas vertueuses et que le libre-accès porte d'autres valeurs qu'il faut défendre. Et puis, il y a des gens qui veulent rentrer dans le système pour, pour être mieux reconnus. Moi, ce dont je suis sûre, c'est que les revues en libre-accès, elles ont une vraie qualité, que cette qualité, elle n'a peut-être pas besoin euh, complètement de ces listes-là et que leur visibilité, leur lecteur et leur envergure hein, fait que euh, peut-être on pourrait passer outre euh, ce genre de choses. J'espère. En tout cas, la CERS avait l'air de se diriger vers ça, qu'il euh, y aura moins d'utilisation de ces, de ces listes-là pour l'évaluation. J'espère qu'on ira euh, dans cette direction-là, et c'est aussi entre les mains des chercheurs qui sont évaluateurs. Voilà ce que j'ai envie de vous répondre. Sans vouloir faire de dialogue, parce que ce n'est pas règle du jeu dans ce genre de choses, mais parce que je, je suis tout à fait au niveau national, je suis partie prenante de ce débat, et j'adhère à 100% à tout ce que vous avez dit, mais quand il s'agit d'attirer des publiants internationaux pour que la revue ait l'incise internationale, à ce moment-là, on a des gens qui sont dans les pays anglo-saxons pour lesquels ça compte et ça rejaillit sur la ré réputation en général de la revue. Donc ça, c'est un point important pour convaincre une équipe de direction, pour convaincre euh, les gens qui sont autour de moi. Comme, à... pour, pour un changement de modèle, c'est... On ne peut pas complètement se libérer de ça euh, du fait de, de, de, de l'assise internationale de la revue. C'était ça ma question. En fait, est-ce qu'il y a des revues qui sont euh, euh, uniquement en modèle euh, open access en ligne et qui sont référencées Je n'ai pas fait la recherche, en fait, alors, mais vous, dis, vous aviez l'air de dire. Y... Alors, il y, y en a euh, authentiquement en accès ouvert, hein, c'est-à-dire totalement indépendante des plateformes commerciales. Il euh, y en a euh, dans les bases de données internationales comme le WOS, il y en a euh, quelques-unes. Et puis maintenant, il y a une, une, une base de données, donc Odile en parlait, Cielo, qui est une plateforme de, de revues en accès ouvert d'Amérique du Sud et qui, a été, euh, qui est intégrée dans le « Web of Knowledge » de Thomson Reuters. Et donc, euh, qui, qui, qui est une base de données indépendante, mais qui utilise certainement les, les outils de, du WOS, et donc euh, qui sont maintenant, qui font partie donc de cette application. J'ai pu constater, euh, on a constaté, nous, comités comité de rédaction, que le fait, euh, fait euh, d'adhérer, euh, peut-être d'adhérer à Frinium je ne sais pas, euh, je ne sais pas ce, que, ce qui a déclenché la réaction euh, du WOS, euh, à l'égard de Cybergeo, mais euh, depuis l'année dernière non, que nous sommes intégrés dans le WOS, alors que ça faisait déjà un certain nombre d'années que nous aurions pu être intégrés parce que nous, nous répondions à tous leurs critères. Mais euh, on sait qu'ils défendaient euh, pendant très longtemps jusqu'à récemment euh, la, les, les revues anglo-saxonnes hein, essentiellement, et peu de revues étrangères dans, dans le WOS. Et, euh, et particulièrement aussi bien sûr les revues qui, qui, qui étaient en accès euh, sur les éditeurs, sur les plateformes des éditeurs commerciaux et non pas les revues totalement indépendantes. Les choses sont en train de changer. Euh, ils sont à la recherche de plus en plus euh, de revues étrangères pour couvrir l'ensemble des disciplines, peut-être mis sous la pression d'un autre éditeur commercial, euh, elle, elle, euh, elle Se Vire, avec Scopus, qui a par contre, là, depuis une dizaine d'années, intégré très très largement toutes les revues et beaucoup de revues en open access. Donc vous trouverez effectivement référencé dans Scopus beaucoup de revues en accès ouvert. Euh, voilà ce qu'on peut dire à peu près aujourd'hui. Un, un témoignage. Quand j'ai commencé à m'occuper des, des revues de l'INELCO, évidemment, les revues n'avaient pas de, de label. ou de. Maintenant, euh, à part une de revues qui a un retard de publication et pour lequel il faut vraiment travailler avec les rédacteurs en chef pour euh, la prochaine campagne d'évaluation, donc 2017, euh, maintenant, les revues ont euh, un, deux, trois, trois labels. Donc, Enfin, c'est aussi une satisfaction qui a été apportée au travail des, des collègues sur le fait qu'il y ait effectivement une évaluation sur la qualité de leur, de leur production. Et effectivement, c'est quelque chose qui est, qui est très important et je ne vois pas du tout d'antinomie avec l'open access. Ce sont deux choses qui sont assez, assez différentes. Autre témoignage. Sur le, le problème d'avoir une. Enfin, sur le fait d'avoir une version euh, numérique et une version euh, papier. Euh, C'est un témoignage un peu décalé. Je parlerai des, des ouvrages, parce que les ouvrages euh, publiés par les presses sont en open access et aussi en multi-support. Euh, J'ai eu la surprise sur les quatre derniers mois de voir. Euh, parce que les, les presses ont été inaugurées en, en mai, euh, les quatre derniers mois de voir que, malgré l'open access sur des monographies. Euh, il y avait beaucoup d'achats de livres. Ça, je trouve que c'est vraiment très important et on ne l'a peut-être pas dit non plus euh, assez ce matin pour euh, les archives ouvertes. Euh, il y a aussi des éditeurs qui acceptent qu'on dépose la version éditeur et euh, que ça n'empêche absolument pas de continuer à vendre des versions papier. Donc, euh, il ne faut pas toujours opposer les deux les deux formes de de, de diffusion qui sont de mon point de vue vraiment complémentaires et qui n'empêchent pas la survie du papier euh, dans la mesure où on essaye de penser le papier aussi en complémentarité du numérique et ça je pense aussi que ça évolue euh, moi je voulais vous poser une question à, à tous les deux quand même sur quelque chose qui a été un tout petit peu abordé ce matin mais euh, euh, qui me tient à cœur et que je trouve important qui est l'Open Peer Review parce que euh, je pense que les revues en, en accès libre elles sont aussi des lieux de laboratoire d'innovation comme on a pu voir avec Cybergeo que euh, le Peer Review classique, la revue par les pairs classiques n'est pas sans poser de problème et n'est pas sans être contestée sur un certain nombre de points, sur la lenteur, sur les difficultés, sur parfois des choses qui ne sont pas si claires que ça. Et donc euh, le, le, le développement de cette Open Peer Review, c'est-à-dire d'une un, expertise ouverte où on verrait à la fois le nom des auteurs et le nom des reviewers et le rapport euh, sur chaque article, est-ce que ça c'est quelque chose dont vous discutez dans les revues Est-ce que c'est en train d'avancer euh, ou pas encore Alors Je pense que c'est une question très très intéressante qui effectivement s'inscrit bien dans cette idée de l'accès ouvert. Euh, alors nous, euh, en fait, on est confronté au nombre très élevé de soumissions. Alors euh, on en a, je dis, à peu près 120 stade par an, de euh, soumissions soumission spontanées. Et euh, on a beaucoup de mal euh, à avoir des évaluateurs pour toutes ces soumissions. On a des comités d'évaluation qui comprennent environ euh, 140 personnes, plus... Euh, un certain nombre d'experts externes, donc on, est, on peut être pour une année à 200 personnes. Et euh, en fait, on a eu tellement de soumissions qu'on a au contraire décidé de, de créer un nouveau comité, un premier, une première acceptation des articles pour savoir s'ils sont conformes à la thématique de la revue, s'ils sont conformes à, à la qualité scientifique de façon assez globale, hein, sans entrer trop dans le détail. Et donc ça c'est un premier filtre, un premier comité d'évaluation, et ensuite un second comité d'évaluation sur le, le, le contenu et, et sur, sur la, la, la thématique. Euh... Faire une Open Peer Review, pour nous, actuellement c'est impossible hein, par rapport au nombre de soumissions qu'on a. Donc dans cette idée-là, on, on s'est quand même dit, ça fait un moment qu'on qu souhaitait que les personnes interagissent... Euh, s'interactive, en tout cas depuis l'origine, sur les articles, mais en fait ça ne s'est jamais fait. Et donc c'est l'idée pour laquelle on lance aussi ce blog euh, en 2017, c'est pour favoriser cette discussion sur les articles. Donc s'il si y a déjà euh, des euh, peer reviews qui précèdent la publication, il pourra y avoir quand même tout une, un débat... Euh, par les pairs après la publication. Et euh, voilà le, le choix qu'on a fait, euh, étant donné les conditions dans lesquelles nous, nous travaillons pour l'instant. Donc du coup, c'est plus du commentaire après publication, c'est ça Du commentaire ouvert après publication, des choses de ce genre-là euh, Oui, mais c'est toujours par les pairs. Euh, D'accord. Euh, oui, oui, oui. Okay. Ça, euh... Alors je dirais, euh, bah, la réponse est un petit peu la même... Euh, euh... Alors, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui a été vraiment discuté euh, à l'intérieur de la revue. Euh, moi, c'est quelque chose à, à quoi je me suis intéressé récemment, parce que, comme vous le disiez, euh, c'est vrai que l'évaluation classique, qui est quand même jusqu'ici, euh, euh, quelque part, le meilleur moyen de garantir euh, la qualité scientifique des textes qu'on publie, euh, n'est pas toujours non plus le moyen le plus satisfaisant. On s'en rend tout le temps compte. Et en même temps, euh, que faire d'autre un peu dans le même esprit, on a, euh, on a le même genre de difficulté d'abord à trouver euh, le, les évaluateurs, le nombre d'évaluateurs, par rapport aussi au, au nombre d'articles publiés chaque année. Donc euh, on a effectivement aussi ce fonctionnement en plusieurs filtres. c'est-à-dire que, notamment pour les, les textes qui sont des envois spontanés, parce que autant les textes passant par un dossier sont quand même quelque chose qui sont, les textes sont déjà, je dirais, d'une part orientés par l'appel à contribution, par les responsables du dossier, etc. Donc l'évaluation est plus facile, je dirais, l'évaluation par les, par les lecteurs extérieurs. Pour ce qui concerne les, les, les envois spontanés, là, on en reçoit beaucoup et on reçoit parfois des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce que, ce que peut publier une revue donc là euh, ça va des articles qu'on ne, qu ne soumet même enfin, qu'on qu qu arrête directement euh, certains pour lesquels on se, on se contente de faire un premier filtre au niveau du comité de rédaction, pour dire, voilà, est-ce que ce texte-là vaut la peine d'être soumis à deux personnes, est-ce qu'on dérange deux évaluateurs euh, pour ça, ou est-ce qu'on ne le fait pas, et puis ceux qu'on envoie, sur lesquels on n'a aucun doute. Euh, donc, voilà, le, le, le, le, le processus, il est, il est un petit peu sur celui-là. Euh, alors... Il y a aussi, dans le cas de, de, de l'AREM, de, de la revue dont je m'occupe, aussi une spécificité un petit peu par rapport à son, son caractère pluridisciplinaire. Vous disiez tout, tout à l'heure, on n'a pas les mêmes cultures, je crois, dans, par rapport à, à la publication dans les dans différentes disciplines. Et, et là aussi, on a, n'est on a, on pas toujours sur les mêmes positions sur, par exemple, est-ce que c'est le lieu d'une revue de faire apparaître... Euh, ce qui précède la version considérée comme finale et définitive d'un texte. Euh, pour l'instant on est un peu quand même sur cette, sur cette conception-là, c'est-à-dire que ce qui est publié est considéré comme le, euh, voilà, la, la version finale, l'aboutissement final. Est-ce que la revue est le lieu euh, de faire apparaître euh, ce qui a précédé les débats, etc. Moi, personnellement, c'est quelque chose à quoi je serais très favorable, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément partagé. Et puis, le dernier point, c'est euh, le, le travail concret aussi que cela, que cela suppose. Euh, je voyais l'expérience de, je crois que c'est la revue, euh, c'est Vertigo qui, qui est la revue qui fait, euh, qui, qui en ce moment fait cette expérience-là. Et euh, donc, de mettre en ligne sur un blog des textes qui, qui peuvent être ensuite commentés, etc., euh, c'est fait sur cet article, je crois, hein. oui, cette expérience oui. sur un nombre très limité. Oui, oui, mais il faut faire. <rire> si ça vous intéresse, c'est une expérimentation donc, qui a été faite par Vertigo, et Il y a un article sur Aless de Julien Bordier qui raconte cette expérience d'Open Peer Review et de commentaires euh, ouverts par les pairs qui est euh, très intéressante. Il va falloir qu'on s'arrête. Je vous remercie beaucoup à tous et, euh, et je vous souhaite de bons ateliers cet après-midi.